Bienvenue chez moi, donc j'ai laissé la déco normale, hein. on reçoit pas les gens non plus dans une déco de, de youtubeurs. Aujourd'hui je reçois Julien qui a 4 questions imposées sur Star Wars Armada. Et ben moi je vais m'occuper des réponses. Allez c'est parti Attention Julien, pour répondre à tes questions, je n'avais pas les vaisseaux sous la main. Parce que j'ai deux maisons et que là, je suis dans ma maison du travail. Mais la maison où la plupart de mes vaisseaux sont stockés est à 500 km d'ici. Donc j'ai pris des socles d'autres vaisseaux, en l'occurrence le Pelta et le Gozanti. Mais ce ne sont que les socles. Pour les réponses que je vais te faire... J'utilise bien les cartes et les caractéristiques des vaisseaux que tu utilises dans ta vidéo. Merci de ta compréhension. Alors, Pierre, donc un croiseur de commande classe Architens contre une corvette CR-90B. Euh, L'attaque est lancée, les 3D sont devant toi. Euh, donc, question toute con euh, que peut faire le défenseur contre cette attaque Surtout, combien de jetons peut-il utiliser pour cette attaque unique euh, parce que sur le livret de référence, on nous dit qu'on peut en effet utiliser des jetons, mais pas combien et pas comment non plus. Euh, donc voilà, donc, euh, à toi de répondre, merci Bon, tu m'as demandé des réponses simples, mais bien entendu, il n'y a pas de situation simple dans Armada. J'ai reproduit la situation que tu viens de euh, nous présenter. Il y a un premier truc qui me chagrine, c'est la façon dont tu mesures la distance de tir. Alors, avec un croiseur de commandement de classe Architens, de toute façon, on a des dés rouges sur bâbord et tribord. Donc ça n'aurait pas influé sur les dés qu'on en envoie. Donc les 3D, on les garde. Par contre, je vois que tu positionnes la réglette et que tu imagines tirer à distance moyenne parce que tu vises du point jaune au point jaune. Ces points ne servent qu'à déterminer la ligne de mire, c'est-à-dire à regarder s'il y a quelque chose qui gêne, en fait. C'est pas ça qui détermine la distance entre les deux vaisseaux. Pour mesurer la distance entre deux vaisseaux, on mesure la partie la plus proche de la partie la plus proche. C'est-à-dire qu'on va mesurer comme ça. Et là, on va se rendre compte que les vaisseaux sont à distance courte et non pas à distance moyenne. Ça a une importance sur la réponse que je vais te faire. Maintenant, partons du principe qu'on est à distance moyenne. Donc, Je vais répondre à la question comme si nous étions à distance moyenne. Ensuite, je la corrigerai pour dire ce qui se passe à distance courte. À distance moyenne, l'attaque donne trois touches et un ciblage. Quelle est la règle des pions j'ai le droit d'utiliser autant de pions que je désire pour contrer cette attaque. Bien sûr, chaque pion que je vais utiliser va être retourné et il va passer en rouge. A l'attaque suivante, si je me sers d'un pion rouge, il sera perdu. Ça, c'est les bases. Par contre, dans la situation qui est la nôtre, on voit que la corvette est équipée de deux évasions et d'une redirection. Or, pour la même attaque, je n'ai pas le droit de me servir deux fois de la même compétence. Donc en fait, mes deux pions d'évasion, je ne vais pouvoir servir, me servir que d'un seul. Donc je retire un, puisque dans cette phase d'attaque, je ne peux me servir que d'une seule compétence identique à la fois. Il me reste donc un redirection et un évasion pour répondre à ce besoin, pour répondre à cette attaque. Je suis à distance moyenne, donc mon évasion a du sens, puisqu'il va imposer à l'architens de relancer un dé si je décide de m'en servir. Et puis une fois le dé relancé, si je veux, je peux utiliser redirection pour choisir une des sections de coque adjacentes. Attention! C'est-à-dire qu'on me tire sur tribord, donc si je redirectionne, ce sera soit sur la proue, soit sur la poupe. Je ne peux pas redirectionner sur bâbord parce que ce n'est pas une section adjacente. Donc je peux me servir de ces deux pions-là. Si j'avais eu un troisième type de pion, j'aurais pu me servir pour cette attaque de mon troisième type de pion. Dans cette situation, il y a un pion de ciblage. Je rappelle que le pion de ciblage, il a la capacité de défausser pour cette attaque un des jetons de défense. Un des pions de défense. À distance moyenne, moi, qu'est-ce que je ferais Avec un jet de trois touches, bah, j'annulerais l'évasion en fait. Comme ça, il ne reste plus que redirection, et puis au moins, bah, il se prendra les trois touches. Ce sera à lui de, de répartir, mais au moins il se les prendra les trois. Maintenant, partons du principe, j'annule tout, que nous sommes réellement à distance courte. À distance courte, bah, évasion, ça ne fait rien. Donc ces deux pions-là, je ne peux pas m'en servir. Et comme j'ai un ciblage et eh ben je vais m'en servir pour annuler le redirection et dans cette configuration là tu vas te prendre les trois touches sur tribord voilà alors pierre deuxième question euh, le défenseur est toujours la corvette de deux boucliers le défenseur n'utilise aucun pion tu as devant toi 3d qui touche du coup dont un critique euh, je voulais savoir tout simplement si le critique on le compte sur le dégât de coque ou sur le dégât de bouclier si c'est l'attaquant qui choisit ou les défenseur pour être sûr qu'il n'y ait pas de bêtises de fait et du coup la résolution des combats surtout des dommages pardon euh, du coup sera différente je te remercie question simple réponse simple le critique va aller sur la coque et non pas sur le bouclier alors on pourrait dire que c'est l'attaquant qui choisit, mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on dans la réalité, le jeu reste un jeu extrêmement offensif. On ne sait pas dans quel sens les dés ont été euh, lancés, dans quel sens ils se sont retournés. Donc il n'y a pas vraiment pour la touche en tout cas d'ordre de résolution. Et on va dire que euh, la logique de l'offensif prévaut. Donc effectivement, si c'est on va dire l'attaquant qui choisit. Mais ce même pas l'attaquant qui choisit, en fait, dans cette situation, c'est la règle. Euh, la touche, la touche, tu n'as plus de bouclier, et donc enfin, le critique qui touche ta coque. Le critique qui touche ta coque, tu le sais, c'est une carte retournée, dont tu appliques les effets immédiatement. Admettons que nous sommes dans cette situation-là, une touche, un critique, un critique. La première touche va annuler ton premier bouclier. Le premier critique va annuler ton deuxième bouclier. Et donc, comme la règle de l'offensive prévôt, ce critique-là va toucher la coque et va être résolu face visible. Maintenant, si nous étions dans cette situation-là, deux touches, un critique et un critique... Les deux touches vont faire basculer ton bouclier à zéro. Et donc tu vas recevoir deux critiques sur la coque. Alors en fait, non. Tu vas en recevoir un que tu vas résoudre immédiatement, dont tu vas lire la carte immédiatement. Et le second va se transformer en une touche. Car je le rappelle, on ne résout qu'un seul critique par attaque. Comme tu vois, j'ai rajouté un escadron, toute bête. Euh, J'attaque avec la corvette, je sais que j'ai le droit à deux attaques euh, avec deux points différents sur le même vaisseau. Et je voulais savoir, euh, si tu, je veux attaquer un escadron avec mon vaisseau, ça élimine une attaque contre un vaisseau, tout simplement. Puisque les escadrons, euh, c'est un autre, euh, on va dire, euh, une autre étape. Enfin, je ne sais pas trop comment t'expliquer. Pour moi, je pense que oui, mais c'est une question con, alors je sais que tu vas y répondre. Merci. Très bonne question Merci de l'avoir posé. Donc tu rajoutes un escadron dans notre conflit et c'est à la corvette d'attaquer. Ta corvette peut lancer deux attaques pour ce round Cette phrase n'est pas totalement exacte. En fait, ta corvette peut attaquer de deux sections de coque différentes. Donc on va imaginer que la section avant va attaquer l'escadron et que à tribord, on va attaquer L'Architense. On a tout à fait le droit de le faire. Ce faisant, alors je vais tourner un peu puis je vais dire comme si j'avais eu le choix. Voilà. J'aurais pu avec, euh, ma proue, contre, si avec ma proue attaquer l'Architense. Par contre, si j'attaque avec ma proue l'Architense, je ne peux lancer qu'une seule attaque par section. Je n'aurais pas le droit d'attaquer l'escadron. Alors je peux dire, bah, je mets tout sur l'Architense, j'attaque avec ma proue, puis ensuite. Avec Tribord, je vais attaquer l'arrière du vaisseau. J'ai le droit de le faire. Mais bon, je vais quand même essayer de me débarrasser de lui. Donc, ben, je vais utiliser Tribord pour attaquer l'architecte. On est d'accord. Et puis, euh, je vais utiliser... Euh, je un peu, voilà. Et puis, je vais utiliser ensuite la proue pour attaquer le chasseur. Donc, comme tu le comprends, j'ai le droit à deux sections. Et on pourrait croire que j'ai le droit à deux attaques différentes. Ma proue attaque l'escadron, et mon tribord attaque l'architecte. Alors c'est pas tout à fait exact. Parce que si la situation était comme ceci, et eh bien avec ma proue, je pourrais attaquer cet escadron-là, puis ensuite immédiatement résoudre une attaque pour celui-ci. Et ensuite, avec mon tribord, attaquer l'architecte ou attaquer l'arquitaine c'est ensuite attaquer les deux escadrons. Si je rajoute une navette lambda, si je rajoute le slave, je peux en rajouter, je vais les pousser un peu pour qu'on les voit, je peux en rajouter autant que je veux. Il peut y en avoir 50 avec ma proue, je peux attaquer autant d'escadrons qui sont à portée. Et je résoudrai pour chacun d'entre eux une attaque. Et il m'en restera quand même une à tribord pour attaquer l'architecte. Par contre, si la situation est celle-ci, c'est soit j'utilise ma proue et mon bâbord pour attaquer les tailles et le slave et la lambda, dans ce cas, je n'aurai plus le droit d'attaquer l'Architens. Soit j'attaque l'Architens avec tribord, Et il faut que je choisisse d'attaquer soit les tailles, soit la navette et le slave. Donc, pour résumer, par section, tous les escadrons à portée peuvent être attaqués. Petite information complémentaire. Alors, tu as pris, euh, pris l'Empire, donc euh, j'ai dû me creuser la tête. Si j'ai un taille Advance, qui est à ce jour le seul euh, qui a escorte dans l'empire la règle d'escorte dit que en fait euh, quand ce vaisseau est présent tous les vaisseaux qui sont à un de lui en fait sont protégés c'est à dire qu'on doit d'abord attaquer l'advance définitivement le détruire avant de pouvoir attaquer les vaisseaux qui l'entourent cette règle n'est exacte que pour les escadrons un vaisseau qui attaque des escadrons il va pouvoir attaquer les trois escadrons ici présents, même si en fait, l'advance fait escorte. Quatrième question, oh les cons, comme on dit, ils sont entrés dedans. Alors la corvette a terminé son tour, euh, donc tu connais un peu la règle des chevauchements. Le problème, c'est que euh, mon croiseur a tiré, il est mauvais, il s'est loupé, c'est à lui de bouger. Euh, Est-ce qu'il peut bouger Tout simplement, parce que tu vois, il est bloqué là, là, ils sont bloqués. Hein il se rentre dedans. Euh, du coup, est-ce que ça va jusqu'à mort s'en suivre Et sinon, bah, explique-moi comment on sortait de ce mauvais pas. Merci Alors, merci d'avoir posé cette question. Encore. Bon, cette question-là, je me la suis posée pendant longtemps. Et je suis allé dans les forums, lorsque j'étais un jeune amiral. Et, euh, et que je ne lisais pas, en fait, bien les règles, et que j'avais du mal. Et je me posais les mêmes questions que toi. On s'est tous posé cette question. Voilà. Alors déjà pour répondre, les chances pour que la situation termine comme ceci, elles sont extrêmement rares. Pas que les vaisseaux se rendent dedans, mais que les socles comme ça là soient en forme de jointure, c'est extrêmement rare. On y reviendra. Je prends l'exemple. L'Architens, il se déplace, il se déplacera quand ce sera son tour à vitesse 1. Et puis ma corvette, eh ben moi je décide de la faire se déplacer à vitesse 3. Donc, je vais poser euh, la réglette ici. Voilà. Et je vais me rendre compte que pour arriver à 3, ben, il faudrait que j'arrive comme ça, ici, là, vous Bouchon. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas possible. Donc, tu as imaginé que la corvette s'arrêtait ici. Alors, ce n'est pas, euh, pas tout à fait exact. Elle ne s'arrête pas ici. En fait, quand elle se déplace et qu'elle doit aller au bout de son mouvement de 3, et que ça induit qu'elle percute quelque chose, si elle ne peut pas intégralement dépasser le vaisseau, si elle s'était déplacée de 4, on ne se poserait pas la question, hein. on viendrait là. Mais là, en l'occurrence, on est à vitesse 3, on ne peut pas dépasser le vaisseau. Donc la règle dit en fait que l'on diminue la vitesse d'un segment jusqu'à ce que l'on puisse poser la pièce sans qu'il n'y ait gêne, sans qu'il y ait chevauchement. Donc je suis à vitesse 3. Première tentative, je vais réduire à vitesse 2. Et en réduisant à vitesse 2, ça ne marche pas. Je chevauche toujours. Donc, je vais encore réduire de 1 et je vais tomber à vitesse 1. D'accord Et donc, en fait, la solution, c'est de se retrouver ici. Alors, bien sûr, on part quand même du principe que les deux vaisseaux se sont percutés. Donc, ils vont subir tous les deux une touche, qui est une touche de coque. Le vaisseau, la corvette, au prochain tour, va récupérer sa vitesse. Car en fait, la diminution de cette vitesse pour résoudre le chevauchement, elle est temporaire. C'est-à-dire qu'elle n'est que pour résoudre le chevauchement. Ça n'induit pas que ma vitesse soit tombée à 1. Par contre, maintenant, ben, c'est au tour de l'Architens de bouger. L'Architens se déplace à 1. Alors, Par chance, euh, il a la possibilité de tourner de 2. Alors est-ce que tourner de 2, ça le sort de la, de la panade On va regarder. Eh ben non, ça le sort pas de la panade. Il va chevaucher en fait la corvette. Donc rebelote, on reste ici. Et on se reprend de nouveau, chacun, une touche. Il ne bouge pas, puisqu'il a un mouvement, et que comme il ne peut pas le résoudre, ben, on passe à zéro. Et donc, il ne bouge pas. Par contre, au tour d'après, si je n'ai pas bougé la vitesse de ma corvette, elle va se déplacer de 3. On est d'accord. Forcément, il y a le micro qui gêne. Excusez-moi, je, dé je décale un peu. Voilà. Elle va se déplacer de 3. Et bien, cette fois-ci, à ce prochain tour, si je n'ai pas changé la vitesse, elle va réussir à dépasser l'Architense et on sort enfin du rond-point de l'étoile. Voilà. Voilà Julien, j'espère avoir été clair et concis. Je pense que je n'ai pas été très concis, mais j'espère avoir été clair sur les questions que tu m'as posées. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez compléter les réponses que j'ai faites, vous pouvez euh, les inscrire sous cette vidéo. Si vous aussi, vous avez des questions, que ce soit sur Armada ou sur X-Wing, on va commencer petit. Vous pouvez me les envoyer soit en message privé sur YouTube, soit par l'intermédiaire de la page Facebook. Et on cherchera les réponses ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la page. Alors, je suis loin des grandes stars de YouTube, on va atteindre la centaine, mais malgré tout, j'ai vraiment le sentiment d'avoir atteint mes objectifs. Parce que, indépendamment du nombre que nous sommes sur cette page YouTube, ce qui m'intéresse en fait, c'est les interactions qu'on a ensemble. Et je dois avouer qu'il y a énormément d'interactions avec la communauté et que je m'en félicite. Parce que c'est vraiment ça que je recherchais en fait en créant cette page, c'était de pouvoir échanger avec vous. Donc j'ai d'autres idées d'échange, peut-être faire un hangout pour pouvoir tous parler en même temps sur YouTube. Faire un espèce de pique-nique virtuel de l'Internet. Dites-moi ce que vous en pensez et puis on essaiera de tous se réunir, de tous en parler. Mettez-le en commentaire si vous êtes chaud pour faire un hangout. Tous ensemble, on organisera ça sur ma page et puis on parlera des jeux qui nous intéressent, de nos jeux préférés, des craintes qu'on peut avoir, des modifications qu'ils ont, des questions qu'on se pose. Bref, on essaiera de passer tous ensemble un bon moment et puis, euh, et puis de partager ça et de montrer à quel point, quand on est ensemble, euh, ben, euh, on est au calme. Quoi. En attendant, si cette vidéo-là vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce. Hein, vous, connaissez, vous connaissez la chanson. Si vous voulez me surprendre, si vous voulez me faire une blague, me faire tomber de ma chaise, allez mettre 1€ sur la page Tipeee, vous serez le premier et je pense que ça va totalement me déstabiliser. Et puis surtout comme on est une communauté, n'hésitez pas à partager la page. Parlez-en autour de vos tables, quand vous jouez, dites tiens il y a un gars sympa qui parle des règles, tu devrais aller voir il est cool, hein, parce qu'en fait j'ai l'impression que je suis cool, ouais. Ouais je suis cool, je pense. Sur la page Facebook, vous allez retrouver un sondage qui va vous permettre de choisir quel sera le prochain vaisseau présenté pour Star Wars Armada. Euh, pour l'instant, en concurrence, il doit y avoir le Gladiator contre le MC-30. Si vous n'avez pas de profil Facebook, ça arrive, c'est pas grave, c'est peut-être même, peut même heureux. Je vous permets quand même de répondre à ce sondage par l'intermédiaire du lien qui est juste ici. Voilà, mon objectif, c'est de vous faire participer aux décisions de la page aux orientations de la page. Donc je pense que j'utiliserai ce genre de sondage, non seulement pour ce qui est des vaisseaux, mais peut-être aussi éventuellement pour des prochains achats quand je serai en capacité d'en faire. En attendant, je vous dis à tous à bientôt. Je vous souhaite de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le titre d'en face. Et bien entendu, puisque c'est ta vidéo, je laisse le mot de la fin à Julien. Allez, à bientôt. Ciao Je tiens encore à te remercier, Pierre, pour ce que tu fais, pour ce jeu, et pour d'autres jeux, je sais aussi. Euh, surtout ton personnel, et surtout de répondre à mes questions et à celles de tes abonnés euh, sur Facebook et sur Youtube. Donc n'hésitez pas à, à le communiquer, puis me suivre ses chaînes ou, ou sa page Facebook. Voilà, encore merci, bonne soirée ou bonne journée, je ne sais pas. Ciao tout le monde, salut Bouh.